اذن الهدف من هذه الحصة هو القضاء بشكل نهائي على صعوبات التوجيه المتعلمين والمتعلمات في السلك الابتدائي خصوصا لا لكخ اذا نقترح عليكم هذا النص باللغه الفرنسيه ونتضمن باننا سوف نتمكن من القضاء على صعوبات لان العديد من الاباء واولياء الامور يشتكون من هذا الشيء الصعوبات لقرأ باللغة الفرنسية لدى الأطفال لدينا فرصة سعيدة للقاء بكم أيها التلاميذ أعزائي وكذلك أبا أولية التلاميذ سوف نعمل معا للقضاء على هذه الصعوبات بشكل جيد فيديوهات حصرية على قناتنا شوكا من اكتفي لكافة التلاميذ والتلاميذات السيليك للبسيبال مم. سوف نفهم النص الآن كما تطلع طفل الصورة هناك عائلة جد مصرورة لأن هناك امتياز لدى هذا الطفل اسمه مما هذا لأنه يوجد النص عنه فيلمي أو صديق جديد أظنه هذا الشخص ها؟ أمين Regardez bien, s'il vous plaît, il y a une image qui représente une famille tout à fait heureuse. Pourquoi donc Parce que c'est leur fils a reçu un cadeau de la part de sa maîtresse, parce qu'elle lit très bien. Et le texte intitulé « Un nouvel ami » s'agit de celui-là. C'est le camarade thomas elle s'appelle Amine. Alors, euh, écoutez bien sûr le texte. Après, ah, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Un nouvel ami. Omar ouvre la porte et entre avec un camarade. Il embrasse toute la famille. Il embrasse plus fort que les autres au joues. Maman s'étonne. En... Ça veut dire maman est surprise. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Omar Tu as l'air très content. Ça veut dire si content. D'abord, laissez-moi vous présenter mon ami. Il s'appelle Amine. Il va à la même école que moi. Bienvenue, mon petit. dit la maman. Mais tu ne m'as pas dit, Omar, pourquoi tu es si content. Je suis heureux car le maître... Ah bon, c'est le maître, c'est pas la maîtresse. Bon. La même chose, je suis heureux car le maître m'a donné un beau livre aujourd'hui. C'est bien, les le avec Amine d'après Abdelkader. La lecture maintenant un nouvel ami à haute voix, à haute voix, à haute voix. Puis ça le un nouvel ami. Omar ouvre la porte et entre avec un camarade. Lisez doucement. Omar ouvre la porte et entre avec un camarade. Excellent. Elle embrasse toute la famille. Elle embrasse toute la famille. La famille. C'est pas la famille. La famille. Voilà. Elle embrasse plus fort que les autres jours. Non, non, non. C'est pas plus forte. Elle embrasse plus fort. et ne se prononce pas. Que les autres jours. Voilà. On recommence. On recommence. Omar ouvre la porte et entre avec un camarade. Elle embrasse toute la famille. Elle embrasse plus fort que les autres jours. Maman s'étonne. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Omar C'est une question. Il faut lire de cette façon. À haute intention. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Omar Tu as l'air très content, hein. C'est une phrase exclamative. Tu as l'air très content, hein. D'abord, laissez-moi vous présenter mon ami. C'est une phrase impérative. Laissez-moi vous présenter mon ami. Il s'appelle ami. Il va à la même école que moi. C'est très bien. C'est un dialogue entre euh, Omar... Et les autres membres de sa famille. Bienvenue mon petit, dit la maman. Mais tu ne m'as pas dit Omar, pourquoi tu es si content Alors il s'agit ici d'une, euh, c'est pas une phrase interrogative père Maudit, mais une euh, phrase interrogative indirectement. On va voir après là pour les prochaines euh, séances de langue. Bienvenue, mon petit, dit la maman, mais tu ne m'as pas dit, Omar, pourquoi tu es content? Parce qu'il y a quelques élèves qui posent des questions, pourquoi on n'a pas mis ici points d'interrogation? Parce que c'est une, une phrase interrogative, mais indirectement. Indirect, on dit indirect. C'est pas direct. Je suis heureux. Je suis heureux, car le maître m'a donné un beau livre aujourd'hui. Je suis heureux, ou je suis heureux, car le maître m'a donné un beau livre aujourd'hui. C'est bien, les le avec Amine. Euh, vous avez bien compris que ce texte euh, est basé sur les, les, les types de phrases moi je parle de, moi je parle des élèves qui qui ont déjà étudié cela surtout quatrième année primaire alors c'est une phrase déclarative, la phrase déclarative la phrase interrogative la phrase impérative et la phrase exclamative c'est ça ce qu'on appelle les types de phrases alors c'est bien joué c'est bien joué de la part de Al la... Qadhi Al et c'est bien joué avec c'est bien joué vous aussi parce que vous avez vous avez, vous avez bien, bien, bien lu. Et c'est comme ça que vous devez faire chaque jour. Lisez quotidiennement. D'accord eh Oui, lisez quotidiennement. Bon, j'espère que cette séance a été vraiment bénéfique pour tout le monde. La prochaine sera donc meilleure et on va tous minimiser minimise les difficultés en lisant des textes en français Alors, je <t> en> et, quelque chose, quelque chose, et je vous je vous Au revoir et à très bientôt